Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage du jour oui oui c'est tous les jours oui bah ben, on est comme ça petit déballage aujourd'hui alors j'ai bien teasé nous là vous alors on est je vous rappelle tous les enregistrements sont faits la veille sur twitch à 10h du matin donc là on est actuellement pas mal de personnes on a 11 personnes qui sont quand même là en ligne pour partager un peu ce déballage avec nous pour profiter de ces box ceux qui sont sur youtube auront vu la vignette il y avait du boulot dans la vignette hein. il y avait du bitch to click quand même pas enfin, du putaclick. voilà dans la vignette <rire> j'ai fait un truc bien euh, je crois que je l'ai déjà mis sur instagram et euh, je sais plus où je l'ai mis Bon, enfin bon c'est pas vraiment grave, voilà Allez, aujourd'hui, on parle d'une mystery box Je rappelle, les fabricants nous envoient des produits Soit ils veulent juste un déballage Soit ils veulent une review Et dans ce cas, dans tous les cas, on garde un peu la surprise On déballe un peu les produits ensemble À savoir que ça, c'est une nouvelle marque qui nous avait jamais contacté euh, Qui propose un produit alors, médical. Alors, certains vont me dire, c'est pas, mais si, c'est, pour moi, c'est médical. Après, euh, vous m'expliquerez le nom. L'intérêt, c'est qu'ils m'ont affirmé que c'est un nouveau produit qui a gagné les prix, euh, tous les prix internationaux, euh, <rire> qu'il devait qu'ils devaient gagner, qu'il est CE. Voilà. Et que ça peut vous intéresser. Donc, cette vidéo sera en uncut sur Twitch. Le lien sera dans la description sur YouTube, si vous voulez aller la voir. Alors, vous pourrez aller sur Twitch. Il y aura avant l'enregistrement. On discute un peu, on rigole et on parle de, de Bernard Minet. <rire> après, on lance l'enregistrement comme ça ici Peut-être il sera coupé, peut-être pas On verra si c'est chiant ou pas Et après euh, Après l'enregistrement, le, on arrête Et on finit en chat avec ceux qui sont là Ils ont des questions ou des remarques Bon à chaque fois je demande bien de m'envoyer des petits cadeaux quand même un petit peu mais bon à chaque fois j'ai bien l'impression que on me dit ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais, la marmotte ouais les chinois connaissent la marmotte aussi ouais des petits cadeaux ouais j'ai dit c'est quand même beaucoup plus sympa de faire un unboxing où il y a un produit certes à promouvoir peut-être mais euh, dans lequel il y a aussi des petits cadeaux, tu vois. Euh, ouais, ouais, ouais. Là, le truc, il est sous cellophane, je peux dire, les cadeaux euh, dans mon... dans mon, dans, dans mon imagination. Je t'ai vu venir, un hein, cocotte. Euh... <rire> je ferai... Une... <rire> ok, bon. Allez, on y va. Le produit, c'est la marque Mouno. Voilà, euh, c'est pas moi qui choisis les noms. Alors, c'est pas, mar pas, mar pas, mar pas marqué. C'est un.. Tu vas voir. Il va y arriver. Y arrive. y arrive, je... <rire> oh oui un peu euh, hein, euh, après le ASMR, euh, le SM, euh, sa ouais. mère. <rire> non, après le, après le moment ASMR du déballage, je vais pas arriver à l'ouvrir sa mère. Ouais, ça marche aussi. Vache. <rire> mm. Ah, ça sent la petite chinoise. Oh, non, rien du tout. Ça sent le. Ça sent. Ça sent. Est-ce que tu le sens voilà. Bon, on va mettre ça là. Euh, bon, <rire> oui, mais monsieur, j'ai habité en Chine pendant 5 ans. Moi, je sais. <rire> Peut-être qu'il y en a deux, trois. Alors, qu'est-ce qu'ils nous vendent Quick Star Game, ok. User Manual, ça on lit jamais, on s'en fout. Personne lit le User Manual. Ok, Manuel, Manuel. Merci d'avoir acheté Manuel. Bon, c'est un, oui, oui, oui. Tu l'as remarqué, c'est un capteur de pression artérielle pour avoir la tension. Truc de dingue. Alors, il y a un boîtier ici. <rire> Truc de fou. Et il y en a le truc pour se mettre autour du bras, ici. C'est fou, hein. Il y a un petit câble USB... Euh, USB micro USB, USB-C C'est un câble... Euh, USB-C, pas mal. OK. Et là, il y a une petite euh, pochette. Incroyable. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, on va mettre ça là-dedans. Alors, quest ce que j'ai perdu... Ah, c'est mon téléphone. Rien de grave, il y a le nouveau qui arrive. <rire> Chut, dit-il. <rire> non, non, au mois de janvier, elle m'a dit Nubia Red Magic 7 arrive. Alors, comment ça peut marcher, cette histoire Alors, il y a un autocollant. Voilà, ok. Donc ça, c'est bon. Euh, alors, euh, the first time, please press the stand-up stop to more. Stand-up stop, il est là. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, il y a quoi Initialise le tube. Ok, ça, c'est bon. Là, il y a quoi For the first time, ok. Et voice bouton. Ok, d'accord. Ça va pas le très compliqué Ensuite, voilà des vidéos correspondantes, mais non, l'autre techno là qui se met en route. C'est Siri, vous n'inquiétez pas. Waouh, regarde ça, papa, papa, il va pour jouer au docteur ce week-end. Vous, je sais pas, mais moi, je pense jouer au docteur. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc là, on le met euh, down. Ah oui, up down. Oui, c'est bien ça. Ah oui, d'accord, il y a bien le. Bah écoute, va falloir va aller au fond du dossier. Hein. Oh la vache! C'est pour. Bon madame, c'est pour mon Covid. Putain, il faut avoir des bras de. de, de... de fou Voilà, on met là-dessus, ok. Ensuite, on reste appuyé sur le bouton. On essaye. Hein. <rire> Ça va me péter à la gueule, ouais. <rire> alors. Alors, ah oui, je peux mettre ma main dessus. Alors, nanana, nanana, bra... nan ou la merde, j'ai appuyé trop vite là. C'est un truc de dingue. Waouh! Avec le chat. Je... C'est dingue, hein? Ah, par contre, attends, je crois que c'est en train de se bloquer, là. <rire> non, je déconne. T'as ça! T'as mis. Incroyable. The measurement results is hypertension stage 1. Waouh, wow, tout ça. Alors après, je ne sais pas s'il y a des spécialistes. Je suis en bonne santé ou pas <rire> Alors là, elle est en anglais. Alors attention, il y a une application aussi. Euh, start, stop, ok. Là, c'est la voix. Voice off, voice on. Je reste appuyé dessus. Ça va changer. User ah test data will not be saved. User Ok. Donc là, on peut. <rire> bah, tu vois, j'ai appris un truc. On peut changer les utilisateurs. Alors, je vous fais voir un peu euh, sur le site avant de, de mettre l'application, hein, histoire de prendre un peu de temps. Alors sur le site, ce qui nous était promis, je vous faire un peu ici. Alors euh, le premier moniteur de pression artérielle au monde au repos. Bon ça c'est traduit euh, avec Google, hein, d'accord j'ai mis clic droit traduction. Ok à rembourser euh, le prix. Donc là c'est pour acheter maintenant. Livraison gratuite, remboursement garanti, garantie, apporter de belles choses dans votre vie saine. Alors bon il est clair que bon moi je sais pas normalement ça va. Attention <rire> c'est bon. Mais si vous avez des problèmes de tension, c'est un appareil qui est, euh, je peux dire qu'il est incroyable, mais je savais même pas c'est en, en modèle domestique. Tu vois, parce que c'est le genre de truc que tu peux acheter alors que... Pas besoin d'aller à l'hôpital. Vous vous sentez toujours... Euh, les données sont exactes. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ok, donc là, on met autour du bras, on appuie dessus. On a vu qu'on peut quand même mettre deux utilisateurs, voire euh, un guest. Ça, c'est sympa. Ici, hein, on va remettre le, la vidéo de démo. Nanana, ok. Moon, The First 1. Donc ça, on a fait. C'est bon. On l'a mis dans le... <rire> on l'a mis dans le, boule, dans le boule. Le bouchon, c'est bon. Là, on a fait la madame aussi. On a posé... J'aime bien le petit... Non non non non non non non putain j'ai appuyé dessus putain arrête allez ah, encore de me refaire une prise merde bon c'est pas grave heureusement que ça me prend pas du sang à chaque fois j'ai appuyé sur le bouton hein. faut faire attention sinon ça va le faire euh... voilà donc là on met euh, press one pour opération donc là j'ai bien vu sans ce technologie putain ça, ça ça ça sert à fond euh, faites le, la mesure ok pose ta petite main là dessus euh, ta petite main malade sur le petit coussin ça c'est bien couleur dynamique ah pour savoir si t'es en bonne santé ou pas donc vert ça doit être bien orange Ouais, c'est orange, ça veut dire que ça ne doit pas être la fête Jeter un coup d'œil, l'écran de couleur est plus pratique pour lire votre niveau de tension artérielle C'est bon, c'est bon Tais-toi <rire> L'écran voilà. Voilà. Euh, de couleur, ça c'est bon Enregistré, donc après on a l'application Ce qu'on va faire tout de suite, parce qu'apparemment avec l'application et eh ben, on peut avoir les informations et quelque part, on peut les communiquer au docteur. Si toi, t'es comme moi, tu comprends rien à tous ces chiffres-là, Et eh ben, tu peux l'envoyer à ton docteur qui sera. Votre boire est toujours confortable, ça, j'ai vu. Et, euh, voilà, donc le bout de pression et tout. Alors, si vous voulez savoir, par exemple, combien ça coûte avant de continuer l'application, par exemple, de dire, oh, je... c'est combien, combien ça, combien dans le chien Un appareil, 119 euros. Alors, je vous mettrai le lien dans la description sur euh, Twitch et je remettrai sur YouTube. Euh, un appareil, plus une jolie petite boîte. Quand même, il aurait pu envoyer la boîte, c'est bon. <rire> un truc hein, non, pas 10 balles près, un bal en plus. La boîte, deux appareils plus deux boîtes, 230 euros et uniquement la boîte, 40 euros. Ah ouais, <rire> ça garde la boîte. Alors, non, mais ils auraient pu m'envoyer la boîte euh, gracieusement. On est d'accord. Bon, ce qu'on va faire, on va revenir là-dessus, puisque apparemment il euh, y a possibilité de mettre une application Moon. Voilà, donc ça c'est bon. Ici, donc Bluetooth euh, activé, GLG, pression artérielle. Attends, j'ai enlevé mes lunettes que du coup, je vois rien. Et que... euh, tendance actuelle, ok, ça c'est bon. Ici, Bluetooth, autorisé. Donc là, il le cherche. À moins que ce soit lui, déjà. Ah bah ouais, merde, <rire> c'était lui. Il était déjà au milieu depuis un petit moment. Euh... Ok, donc là, ils me mettent bien, euh, consulter, soit prêt, waouh, d'accord, donc là, on retrouve bien, alors, euh, connecter la posture de bootload, ah oui, j'étais peut-être pas non plus super détendu, hein. voilà, on peut mettre la main comme ça, voilà, se détendre un peu, et euh, lancer l'application, ici, rythme cardiaque, waouh, alors, ceux que ça intéresse, voilà, à peu près tout ce que vous allez avoir, ici, la pression artérielle, normale, euh, santé, ici, test de santé, waouh, <rire> ok, ça c'est bon Soin, t'es un ami, ok Et mien, donc ça c'est pour les informations On peut mettre bah, euh, la langue, ah là, on peut mettre en français Ok, peut-être peut elle va démarrer en français maintenant Tout compte fait, ok, donc là on va mettre remettre Mien, ici, mettre comme ça You euh, La pression, <rire> j'arrive pas à fermer le bras euh, Langue français, guidée Réaction, page d'accueil Ok, alors on va en refaire un, faire un, hop !« Commencez à mesurer, détendez-vous » Ah, ouais, elle parle français maintenant, cocotte Donc d'où l'intérêt peut-être de mettre l'application et pas s'énerver. C'est vrai quand je fais les lives, j'essaie d'être un peu speed et énergique, et malheureusement, ça doit jouer un peu sur ma tension. On va mettre ça comme ça. Oh la vache, 109, 114. Moi, je suis stressé, hein !« Tension artérielle, pression systolique. » 120 mm de pilier de mercure. D'accord. Diastolique 4, 20, 8 mm de pilier de mercure. 4, 24 battements par minute. Les résultats de mesure est hypertension artérielle normale. Ah. Ah bah ça va alors, Mais fait peur avec son truc d'orange là, voilà, donc et vous voyez sur l'application on a bien le, le nouveau graphe qui est mis là, et on retrouve bien toutes les informations, alors évidemment tous ceux qui sont concernés à mon avis par l'appareil vont trouver ces informations pertinentes, puis tous les autres comme moi vont lire ça en disant bon on ne sait pas trop, mais voilà, voilà ce que ce, nous propose un peu la marque Moon, euh, on va arrêter là l'enregistrement de cette vidéo pour la vidéo on va continuer avec les Twitchers pour ceux qui sont en live. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit-là. Est-ce que ce produit, il est bien Trop bien Génial C'est un produit qui est, euh, comme c'est marqué sur le site, qui est le premier à passer la certification CE, pour de vrai. Donc, c'est vraiment le site, euh, un produit officiel avec sa certification CE et tout. C'est pas c'est pas un jouet, Voilà, c'est pas un jouet où ça te donne à peu près l'attention la, et tout. Vous voyez, il a passé le, le Red Hot Award. Donc, ça, c'est pour le design, le IFF machin et tout. C'est euh, intéressant, c'est intéressant. Après, je suis pas la cible, malheureusement. Pas encore. il donc en même temps je peut être un jour la cible mais dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit là est ce que c'est le genre de produit qui vous intéresse est ce que c'est vraiment une boîte surprise oui pour moi carrément et puis là on va continuer avec les Twitchers. on va reprendre le live dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit là si vous aimez ce genre de vidéo petit pouce en l'air vous mettez surtout un petit commentaire je lis tous les commentaires je réponds et j'essaie de mettre des petits coeurs d'amour voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je donne rendez vous alors à cette vidéo pour youtube ça sera certainement la vidéo elle tombera samedi donc c'est jeudi sur twitter il y a un gros décal mais euh, voilà, vous aurez la version euh, coupée, censurée euh, <rire> sans les bêtises. Non, je vais laisser les bêtises, mais je vais enlever les blancs et tout. Allez, je vous remercie de passer. Pouce en l'air, partage, euh, commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit là. Moi, je suis très content. Donc, Muno de m'avoir envoyé ce produit qui est malgré tout très intéressant. Et je suis convaincu qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont se dire ça serait quand même bien d'avoir ça à la maison avec l'application. peut envoyer aux médecin et tout. Il y a vraiment pas mal de données et tout très étonnant. Voilà, allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Bye bye.